Hello, bonjour à tous Bonjour, bonjour à tous et à toutes <rire> Je suis super content de voir euh, tout plein de têtes euh, qu'on a l'habitude de voir dans le chat. Euh, on va dire bonjour à Clément qui est sur euh, Twitch. N'hésitez pas, si vous voulez interagir avec nous et avoir euh, des, un échange direct, à rejoindre Twitch où la latence est les plus faibles. Euh, bonjour à Geoffrey qui est vraiment un habitué, je suis super content de te voir. Bonjour à Coralie. Euh, je ne sais pas si on, on l'a déjà vu sur un live. Est-ce que tu l'as déjà vu sur un live Non, je ne crois pas. Eh ben, Enchanté, Coralie. Bienvenue sur ton premier, ta première mission live de We de Love Devs. Rémi euh, m'a dit avant qu'il avait une question à poser sur le, le CPF. Je ne sais pas quel invité en particulier sera intéressé, mais n'hésite pas à la poser. Euh, on va vous présenter le programme. Après. On présente le programme après. Mmh, ouais. Euh, tac, comment ça va les devs, dit Geoffrey On va super bien et je pense que les devs dans le chat vont bien. Martin, euh, notre collègue préféré, euh, parmi tous les collègues préférés, est également là dans le chat sur LinkedIn. Mathieu de Summit, un super client qui est avec nous. Bonjour Mathieu, l'utilisateur inconnu de LinkedIn qui est masqué. Jessica est passée sur Twitch pour nous rejoindre. Bonjour Jessica. Hop, Corinne Machaver qui est, qui est là et je suis super content que tu sois là. Corinne, j'espère que tu es en pleine forme. Oui. <rire> Les intros de Nicolas sont folles. Euh, yes, c'est ça le sujet, Martin, euh, et vu que, j'imagine, il y a un thème aujourd'hui, Geoffrey, euh, Marcy, je te laisse reprendre, du coup, ton discours normal. Bah ouais, carrément, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous, évidemment, j'ai envie de vous dire bienvenue. Donc, euh, moi, c'est Marcy, je pense pas qu'on se soit euh, déjà vu, ou peut-être éventuellement hier, si vous étiez sur Twitch. Euh, donc, je coanime <rire> cette émission pour l'OpenGen avec Damien. Euh, Installez-vous confortablement, en ce moment, il vous est totalement dédié. Euh, que vous cherchez à vous inspirer ou à en apprendre plus sur les formations tech ou encore si vous êtes là juste par curiosité ou parce que vous connaissez, vous faites partie de la communauté We Love Devs ou alors euh, tout simplement de la grande école du numérique, vous êtes les bienvenus ici dans le cadre de l'OpenGen. C'est une émission du coup qu'on fait euh, dans ce cadre-là. L'OpenGen a lieu du 19 octobre euh, au 24, il me semble. Ça C'est toute la semaine prochaine. Oh. Euh, en fait, c'est les portes ouvertes. de avec, euh, je me trompe de stream, du coup c'est les portes ouvertes de, euh, de la grande école du numérique et donc toute la semaine les différentes formations euh, qui sont labellisées, en tout cas les organismes de formation qui disposent de formations labellisées, euh, vont présenter des ateliers pour que vous puissiez les rencontrer, découvrir les métiers du numérique et vous renseigner sur les formations. Et aujourd'hui du coup au programme on va vous en présenter 8. Je vais réinteragir un petit peu avec tout le monde dans le chat. Alors, bonjour à Crystal 99 j'imagine que tu es du département en 99. Bob Martin, le célèbre Bob Martin, euh, nous a rejoint sur Twitch également. Bonjour à Grégory Broyer. Bonjour Grégory, n'hésite pas à nous dire ce que tu fais en ce moment dans ton, dans ton projet professionnel. Est-ce que tu es en poste heureux Est-ce que tu te reformes Est-ce que tu hésites à changer de projet On est content de répondre à tes questions sur ces sujets-là. Hop, on dit bonjour à Elo, à Céline ici. Euh, Laura, bonjour Laura aussi. Clément dit qu'il n'est pas, euh, qu'il est déçu de ne pas être notre collègue préféré. Tu es notre collègue préféré aussi, Clément Oui, bien sûr. En plus, tu bénéficies <rire> du dad et euh, tout le monde sait que le dad donne des points supplémentaires. Oui, euh, tu es célèbre comme euh, les Austin Martin. Voilà, j'ai une vanne sur ton nom. J'ai pas et mieux. Euh, bah... Bonjour à Mathilde qui nous a rejoints sur Twitch aussi. Benoît qui redit bonjour à un, autre, à un autre viewer, super cool. On a énormément de personnes de la communauté qui, qui sont là en fait, c'est génial. Euh, je pense qu'on pourrait faire peut-être un petit rappel sur ce qu'est du coup la grande école du numérique. Hein. Euh, J'imagine que vous savez peut-être un petit peu ce que c'est. En tout cas pour revenir sur des dettes clés, ça a été créé en 2015 euh, par le gouvernement et euh, c'est un réseau de centaines de formations au métier du numérique. La grande école du numérique en quelques chiffres, c'est 80% de personnes sans le bac ou niveau bac hein, qui adhèrent aux formations. Peut-être que vous en faites partie, donc surtout euh, n'ayez pas honte de ça. Vous êtes bien évidemment le bienvenu et suivez absolument l'émission et tous nos intervenants qui vont interagir avec nous juste après. Euh, c'est aussi 30% de femmes en chiffres clés et ça c'est cool parce que c'est quand même un chiffre qui augmente actuellement dans la tech. Et enfin, c'est un public issu à 30% de quartiers prioritaires en France, euh, et ça, je pense que c'est très bien en termes de, divorce, de euh, diversité, et j'ai envie de dire, oui, de divorce avec l'élitisme, c'est un lapsus plutôt révélateur. Euh, la Grande École du Numérique, c'est aussi un label qui est octroyé pour 3 ans et qui euh, fédère du coup, les formations au métier du numérique, évidemment ouvertes à tous et euh, sans distinction académique, donc comme je vous disais, économique et également sociale. Et vous allez voir tout ça, comment ça se traduit avec nos invités du jour. Euh, Damien, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose, euh, parler de l'Open édition <rire> 2020 euh, euh, Yes, yes. Alors je me remets à l'écran tout seul pour euh, mm -hmm. que ça fonctionne. Euh, moi, je suis super content de cette collaboration parce que ça nous permet vraiment de mettre en avant les formations et c'est rare qu'en fait, on ait les formations toutes juste l'une à côté de l'autre. Et et en fait, c'est des formations où nous, en prenant le temps de les connaître, on se rend compte qu'elles sont toutes les différentes les unes des autres. Il euh, y a des vrais différenciants et je suis content aujourd'hui qu'on puisse prendre le temps d'aller dans le fond de ces différenciants pour en savoir plus. Oui. Euh, oui. Voilà, et n'hésitez pas du coup vraiment... En fait, ce que, ce que je voudrais bien dire aussi, vraiment insister sur un point, c'est que les formations du numérique, elles ne s'adressent pas que aux personnes qui sont éloignées du numérique. Ça peut être aussi un moyen de changer de carrière. Euh, par exemple, si vous êtes un développeur Java et que vous faites du Java en maintenance depuis un certain temps et que vous avez envie de, de vous lancer sur les applications dans le front, il y a beaucoup de formations web. Euh, si vous êtes quelqu'un qui travaille déjà dans le marketing ou vous, vous voulez vous former au marketing digital, peut-être pour changer d'entreprise ou changer de projet de carrière, ben les formations, elles sont là pour vous accompagner. Il euh, y a toujours une possibilité de, de, se, de se former seul. Les formations, c'est vraiment quelque chose qui nous met dans un cadre, qui nous aide à, à avoir une propre discipline et à avancer euh, tranquillement. Euh, je pense que c'est vraiment pertinent voilà, à tout type de personnes qui veulent prendre en main leur projet professionnel. Euh, oui, c'est très exact. Et, euh, tiens, on pourrait peut-être parler des parrains euh, de l'OpenGen de cette édition 2020 ouais. parce qu'on a quand même des, des figures assez incroyables qui ont adhéré euh, du coup, à cet événement, nous avons Sébastien Chabal, je pense qu'on a même plus à le présenter, <rire> en tout cas c'est vraiment la figure symbolique oui. du rugby et j'ai envie de dire de la réussite. Euh, on a également Sarah O'Ramoun qui est vice-championne euh, euh, et championne, oui exact, de boxe. Et nous avons également Alison Pino qui est championne du monde elle et d'Europe euh, de handball. Donc c'est assez cool déjà d'avoir je pense euh, deux femmes qui euh, font partie euh, des marraines de cette édition mmh. et une figure aussi représentative que Sébastien Chabal. D'ailleurs, je trouve que tu es un petit air de Sébastien <rire> Chabal aujourd'hui. Parce voilà. que j'ai la, la barbe taillée en pointe mais euh, je pèse quand même facilement 20 kilos de moins, je bien à le dire. J'ai un doute. <rire> en tout cas, moi c'est ouais, pas, pas vrai, du muscle. <rire> J'aime beaucoup cette petite interaction. Euh, oui, j'ai envie de vous dire aussi qu'on va vous diffuser euh, les interviews de, des parrains et euh, des marraines, donc euh, Sébastien Chabal, Sarah Oramoun et Alison Pino, à la fin de l'émission. Donc surtout, restez ouais. avec nous pour que vous puissiez voir euh, leurs témoignages. Je pense que c'est très important parce qu'ils sont très engagés, euh, bien qu'ils ne soient pas euh, dans les métiers du numérique. En tout cas, ils ont un message très, très fort à faire passer à notre audience. Donc restez avec nous euh, jusqu'à la fin pour voir leurs témoignage et sans plus attendre euh, je vais vous présenter nos invités hein, que nous allons avoir aujourd'hui euh, on va faire ce petit tour d'horizon euh, et, et voilà donc nous allons avoir la 3W avec Valérie Dulieu. et par la suite nous aurons la Wild Code School avec Clément Béchettois on a Beam Me Up avec Emmanuel Duvet Pop School avec Pierre Verly nous aurons également Stéphanie Gasny avec Euratic Et la fondation face avec Sarah Gaute et Olivier Fay. Euh, et en avant-dernière position, nous allons avoir euh, Guillaume Trouille de Saint-Plon. Et <rire> également euh, Lucie Copin de Cloque. On n'était pas dans l'ordre chronologique, là. Hein. <rire> Parce que clairement, j'ai eu du mal. <rire> <rire> Hop, je vais remettre le bon habillage l'habillage Damien Marcy, c'est celui-ci. Voilà. Euh, du coup, en commentaire, on a euh, Stéphanie qui nous dit « Bonjour, je suis en recherche d'une formation pour évoluer vers le marketing digital en gestion de projet. Je ne connais pas beaucoup le monde du numérique. » Eh bien, tu as bien fait de venir ici. Alors, il y a beaucoup d'organismes de formation qui proposent des formations vers le métier de développeur. Euh, mais on a aussi des formations euh, d'autres métiers que le métier de développeur. Et je pense que les intervenants seraient, seront très contents de t'en parler. Euh, et il y a notamment Euratich, donc, donc Stéphanie, qui, euh, qui est vraiment spécialisée sur ces sujets-là avec des formations en SEO. Hop, bonjour John Dacodac, bonjour à Nuno qui représente Saint-Plon et qui est dans le chat sur, sur YouTube. N'hésitez pas à lui poser des questions directement, il pourra vous répondre. Est-ce que, alors du coup, voilà, on s'est discuté dans le chat tranquillement sur Twitch. C'est euh, Salut, tu vas bien Bonjour, pépère. J'aime bien l'ambiance la, <rire> dans le chat, c'est cool. Euh, bonjour à Cyril qui nous a rejoint. Hop, merci. Est-ce qu'on démarre avec la première intervention ou est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter Est-ce qu'on met la vidéo de présentation eh bien, écoute, euh, on peut, euh, on peut tout à fait enchaîner. Pour on moi, peut y a tout à fait, fait enchaîner. Alors, je vais euh... faire venir Valérie sur la scène. Exactement. Donc, nous allons commencer avec Valérie. Est-ce que Valérie, veux... on t'entend bien euh, bah, Bonjour à tous. J'espère je ah, yes. est... que vous m'entendez bien. Ça me tout entend. Alors, Valérie, ouais. je crois que tu es là. Oui, ça y est. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je est que vous m'entendez Moi, je vous entends en tout cas. Oui, on t'entend bien. C'est moi, j'ai coupé mon son de mon côté, t'inquiète pas. Ok, cool. Est-ce que te... du coup, on sait que tu vas bien Merci, je te laisse dans les questions. <rire> bah oui, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer d'emblée avec cette question qui sera, je pense très pertinente puisqu'en fait la formation que tu présentes aujourd'hui c'est un peu l'acteur historique des formations du numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Oui, je vais essayer. Euh, donc je présente 3W Academy. Euh, 3W Academy, c'est une start-up hein, qui a été créée fin 2012 par euh, Jamshid que je salue, je sais pas si, si il <rire> Euh, L'idée, en fait, est venue d'une rencontre, d'une rencontre entre euh, deux entrepreneurs, donc, Jamshid qui voulait euh, créer une école, et puis, euh, un entrepreneur du web, qui euh, expliquait la difficulté de recruter des développeurs web en France. Donc, ensemble, ils se sont rendus compte qu'on avait d'un côté euh, un pays avec des grands chômeurs, euh, qui n'étaient pas formés du tout euh, sur l'univers, très peu. Et puis, d'un autre côté, des entreprises, des startups, des agences web, euh, du marketing digital, etc., euh, qui n'arrivaient pas à recruter. Donc, l'idée, ça a été de se dire, euh, il faut oublier les deux mondes. On est capable tous euh, d'apporter quelque chose et donc euh, de créer une école. Alors, une école qui est partie sur des principes de base, qui est, euh, un, elle devait être ouverte à tous, euh, sans diplôme. On est convaincu à la 3W Academy, euh, dans toutes les formation de la l'AGM, c'est comme apprendre une nouvelle langue. On peut tous euh, apprendre à travailler dans le numérique. Hein. Euh, donc ça, c'était voilà, le premier principe. Le deuxième principe, c'était de faire une formation accélérée. Nos formations, elles s'adressent euh, à des gens qui ont euh, 40, 45 ans, qui sont en reconversion, à des gens qui ont 30 ans, qui ont fait autre chose avant, euh, à des gens qui sortent de l'école, euh, volontairement ou entre guillemets non et donc euh, de faire une formation très courte sur trois mois euh, dans lequel on, ça donne, non ouais. on apprenait le développement. Le développement même. Trois mois c'est court, ça veut dire que c'est hyper intensif. Donc la question qu'on s'est posée à l'origine c'est quelle pédagogie on a en face de ça. Et donc ouais. on a décidé d'avoir une pédagogie hyper active hein, on n'est pas euh, dans de la théorie, là, pas, euh, on va vous présenter telle euh, questions, machin, voilà comment ça marche. Donc, il ouais. fait des exercices. On est vraiment dans le… Ben, on apprend à coder, en fait. Ouais. Voilà. Ça, c'est euh, la base. Et puis, il faut se dire aussi qu'il fallait un accompagnement, c'était important. Euh, donc, du coaching, des ateliers euh, et un accompagnement à la recherche d'emploi, des jobs, des teams, des teams, des entreprises, etc. Ça a marché, on est content. On a fourni euh, 6000 personnes depuis euh, fin 2012. Et on est partie euh, dans un petit appartement. Voilà. Donc, maintenant, on a des centres dans euh, des campus en France et euh, on a euh, des écoles internationales. C'est vrai que vous avez oh. un catalogue de formation qui est particulièrement large. Oh. Euh, il faut que tu nous laisses poser des questions, hein, Valérie. Hein <rire> non, je... <rire> <C 'est... rire> on a travaillé. On, on a travaillé. Hein. On allez go <rire> non, mais du coup, je pense qu'on peut rebondir là-dessus. En fait, ce serait pas mal qu'on fasse assez rapidement ben, un petit tour d'horizon sur toutes les formations que vous proposez, si tu peux en citer quelques-unes. Euh, je pense que ça peut intéresser, du coup. Euh... Quelles sont oh, les, on... ouais, par exemple, quelles ouais. sont les formations euh, qui sont labellisées Gênes, mm. en particulier Alors, On a de la chance parce qu'elles sont toutes labellisées Gênes. Ah. Euh, donc, on a des formations préparation aux études numériques, okay. euh, qui sont des formations de, euh, de mois, de mois, de mois. Avec euh, du WordPress, euh, du référencement et de, de l'intégration ouais. de tout ça. Hein. Mmh. Ensuite, on a énormément de formations de développeurs web, c'est vraiment ça notre de métier, c'est ça qu'on sait faire, euh, sur euh, du PHP, sur euh, Full stack JavaScript. Okay. Et ouais. puis ensuite, on a des, des formations pour euh, ceux qui veulent aller plus loin, qui ont été formés chez nous ailleurs, euh, pour aller sur euh, des, des frameworks plus, plus importants. Peu, sur du REACT, sur euh, du Symfony, et puis aussi pour acquérir euh, des compétences de chef de projets, etc. Notre idée, c'est on peut commencer n'importe où dans la chaîne, et puis on peut finir sur euh, des diplômes de Bac plus 2, de Bac plus 3, Bac plus 4, de Bac plus 5, voilà. Ok. Euh, je voulais te poser la question aussi. Euh, on nous la pose dans le, dans le chat, du coup je vais rebondir. Euh, Est-ce que tu peux citer les campus C'est super important pour nous euh, le fait qu'il y ait des formations en région. Et, euh, et du coup, vous avez une bonne couverture en région, est-ce que tu peux citer les, les villes où vous avez des campus J'essaie. Paris, Lille, je compte sur les trois en même temps, Strasbourg, Lyon, Grenoble, euh, Marseille, Toulouse, Aix-en-Provence, euh, Toulouse, je ne sais pas si je l'ai dit, Nantes, Rennes et Bordeaux. C'est bien, tu l'as fait dans le sens horaire en plus, c'est vraiment impressionnant. C'est te <rire> je dois avouer c'est excellent. Euh, ok. Merci, pour La question suivante, du, du coup. Mm -mm, complètement. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous faites euh, des animations, justement, dans le cadre de l'Open Gen Est-ce que vous avez prévu okay. euh, plein, plein de choses qui euh, vont, euh, du coup, intéresser l'audience On a prévu plein de choses. J'espère que ça intéressera l'audience. Euh, on a le premier type d'animation de, c'est des présentations du métier de développeur web. Donc, c'est des présentations assez générales. Où on commence par expliquer tous les métiers du numérique et ensuite on se focalise sur le développement web. C'est animé par Yasmina, notre formatrice préférée du côté développement. On n'a pas beaucoup de formatrices en développement, je dois vous parler. Ouais. Euh, après, euh, on a des ateliers d'initiation. Donc, ça, c'est pour que les, chacun puisse découvrir comment on code un site web. C'est sympa, c'est une heure et demie d'atelier, c'est en ligne et puis on vous fait coder en même temps que nous. Et après ça, on a des présentations sur les différentes formations. Et ça, on les a organisées à la fois dans le des villes, et puis ben, malheureusement euh, aussi en téléprésentiel. Enfin, voilà, oui, sur les... oui tu... il y a une adaptation par rapport au contexte, c'est là où c'est intéressant également, je pense. Oui, mais venez quand même sur place, s'il vous plaît. Oui. <rire> Parce que c'est sympa de voir les salles, c'est sympa de voir les gens, de voir les anciens, tout ça. Mais ça, euh, je oui. comprends. On peut retrouver toutes ces formations-là, bien sûr, sur le sur le site de la Grande École du Numérique. Tous ces ateliers-là sont sur le site de la Grande École du Numérique. C'est Nadège qui s'en est occupée, donc tu imagines. Bravo, Nadège. J'ai partagé le lien que m'a donné Nadège dans le chat pour que les gens puissent vous retrouver. Qu'est-ce que une personne interactive de la GEN. Vous cliquez et vous avez les animations à la 3 W Académie et partout. On a une question d'un ouais. un internaute qui s'appelle Kinders69, donc j'imagine qu'il est dans le... 69, du coup, ouais, du côté un doute. Lyon. Hein. Ouais, c'est oh, ça, oh. hein, c'est la région lyonnaise. Ouais, lyonnaise. Hein. <rire> ouais, lyonnaise. J'allais dire dans le Pas-de-Calais, mais non, c'est la région lyonnaise. <rire> Et, Les Lyonnais. Et nous alors, demandons alors, comment euh, on finance une reconversion, une formation pour devenir développeur. Est-ce que tu sais nous éclairer sur le sujet Alors, il y a beaucoup d'aides, beaucoup de possibilités de financement. Honnêtement, ça dépend euh, réellement du profil de chacun. Euh, les plus jeunes viennent plutôt sur euh, de l'apprentissage. Les personnes en reconversion ont euh, des possibilités de financement par, par l'emploi, des possibilités de financement par la région euh, et des possibilités de financement par le CPF. Financier ouais. Donc au, au total, euh, voilà, vous verrez, il y a des, des formations euh, gratuites, des formations conventionnées, des formations avec CPF. Voilà, l'idée c'est que sur tout l'écosystème euh, vous puissiez vous reconvertir avec un financement. C'est ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions euh, à Valérie. Elle reste là encore une, une un peu moins d'une dizaine de minutes et elle pourra vous répondre. Euh, Est-ce que vous avez des formules à mi-temps Donc je pense que Valérie, euh, on a une autre Valérie dans le chat oui. qui nous pose la question. Euh, ouais. En fait, comment on peut concilier euh, donc le fait d'avoir une, une vie professionnelle et le fait d'être en formation Est-ce que ça se fait Est-ce qu'il y a des formations du soir, par exemple Alors, euh, on a des formations à mi-temps. On a une formation ouais. de Lending Learning à mi-temps. Pour l'instant, elle était euh, sur le temps de la journée. Effectivement, euh, donc, on va la décaler sur, euh, sur, le, sur les soirs et le samedi. Le... Ouais, OK. Voilà. Euh... C'est intensif, hein, donc c'est quand même... Euh, c'est ça, le challenge, en fait. Bah oui, oui. Ouais. Complètement. Et je voulais savoir, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé euh, bah, toutes les trois, mais vous avez une formation qui se distingue, qui est un peu originale. Et vous participez aussi à la Global Game Jam. Donc, euh, j'aurais aimé savoir euh, ouais, ça, ce, que tu, ce que tu peux en dire. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes dans le chat, en tout cas. Oui, c'est une formation sympa. C'est une formation, enfin, les autres le sont aussi, mais c'est une formation euh, de développement de jeux vidéo euh, sur Unity 3D. Ouais. Et euh, donc, il y a la réalité virtuelle. Euh, voilà. Mais c'est vraiment une formation technique. Hein. On n'est pas dans le, dans le design, on des on ne sait pas ça. Euh, et euh, c'est une formation qui permet euh, à beaucoup de jeunes, et de moins jeunes, enfin tous ceux qui, qui aiment le jeu vidéo, de se former au développement. Elle est très technique parce que c'est sur euh, du C-charge, donc c'est une, euh, oui. une techno avancée. Mais, euh, mais comme c'est que des passionnés qui viennent, euh, en fait ils apprennent super vite. Et on participe tous les ans à la Global Game Jam, donc c'est. Euh, un concours sur trois jours. Tout le monde vient dans les locaux, il y a des pizzas et tout le monde se met par équipe. Donc on tout, tout le monde peut venir. Donc il y a des gens qui font les dessins, des gens qui inventent le jeu, des gens qui codent. Et puis, au bout de trois jours, on commence le vendredi soir, le dimanche à 17h, tout le monde met son jeu sur la plateforme. Il n'y a pas d'argent en jeu, c'est pour le plaisir. Ouais, voilà, mais, monde, euh, quand quand j'ai euh... en France, les game jams, c'était pas particulièrement populaire, mais quand j'ai étudié au Québec, les game jams, c'était vraiment un truc où même les étudiants qui n'étaient pas en jeu vidéo, ils y allaient parce que ouais. c'était un, un bon moment, c'est vraiment l'ambiance à caton et il y a vraiment un partage, même si tu n'es pas, même si es pas un, un fan de jeu vidéo, bah en fait, tu vas pouvoir être avec des gens qui font du jeu vidéo, qui aiment vraiment ça et, et qui vont transmettre. Ouais, donc, il y a des professionnels, il y a des, il y a des étudiants, enfin, c'est, hyper mélangé, puis tu peux passer dans une ou en présentation, moi, j'adore, quand on fait ça, c'est vraiment, euh, c'est choisi. Alors, il y a eu pas mal de questions, il y en avait qui étaient intéressantes. Alors, Estelle demande si les aides sont cumulables. Euh, Ce n'est pas forcément le cas, ça dépend de comment ça se passe, mais euh, tout est possible. En vrai, euh, si vous trouvez une formation qui, euh, qui, euh, qui vous plaît, ils vont pouvoir vous conseiller euh, dans, le fait de, dans, le, dans le financement de celle-ci. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Euh, on a Rictem qui demande si on peut trouver des témoignages de vos alumni ou les contacter. Euh, n'hésitez pas, si vous êtes dans le chat, à vous manifester, si vous avez déjà euh, suivi une formation de la 3WA, à vous manifester pour que Rictem puisse vous contacter. Nicolas nous a partagé le lien pour retrouver toutes les informations sur les formations présentées. Et euh, Martin voulait savoir si... Euh, Est-ce que, est que tu as identifié un profil cible de personnes qui s'épanouissent avec la 3W Est-ce que ouais, c'est est mm. ça en fait Est-ce que vous avez une audience cible ou peut-être un cœur d'audience, tu sais, même si vous adressez aujourd'hui beaucoup de publics Est-ce qu'il y a vraiment un, un public en particulier que vous voulez adresser non, Honnêtement non. On va aller dans la salle d'à côté. Euh, a... <rire> Il voilà, y a un jeune garçon. Euh de 17 ans, il y a une dame plus tout mon âge, euh, il y a des gens autour de 30 ans. La moyenne d'âge c'est 32 ans, euh, ouais. donc, honnêtement, on, on a des gens très jeunes, on quelqu'un de 14 ans, on ne sait pas ce qu'on souhaite ça, jusqu'à. on a des gens assez incroyables mais qui sont à la retraite et, euh, et qui se forment pour ouais. euh, avoir une autre partie de carrière qui est plus sympa pour eux. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas de public site, c'est vraiment une question d'envie, honnêtement. Fait. C'est pour ça qu'on a une plateforme d'auto-formation pour que les gens qui testent, voient si ça leur plaît ou pas. C'est ouais. euh, le seul vrai critère. Super cool. ça, c'est ça. Est-ce que tu as encore une question euh, les, Merci. Et les financements, honnêtement, pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a plein de financements, il y en a pour voilà, les gens de plus de 45 ans, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les personnes en QPV. A... Voilà, c'est très divers, donc on ne peut pas vous répondre de façon euh, globale. C'est pour ça qu'il faut aller voir vos conseillers et c'est pas ce qu'il faut plaît pour, euh, pour que tout le monde puisse vous aider. Alors, on a une question euh, qui nous demande alors, on ne va pas parler que de développeurs, Karma euh, ça on va parler de plusieurs euh, types de formations et il y aura effectivement d'autres formations que développeurs. Euh... Et, mais bon, en vrai, quand même, 80% du, du sujet ici, ça va être les formations de développeurs. Euh, bonjour à Louis qui nous a rejoint. Euh, et on a, des, on a plusieurs questions qui, demandent, qui nous demandent. Qui nous, on a plusieurs questions en fait sur euh, comment sont sanctionnées les formations. Euh, Est-ce que vous avez des diplômes d'État ou des diplômes en fait euh, les... Ouais, dis-moi tout. Ouais, quand on a commencé, hein, on y allait. Euh, à la sauvage. Non ouais, il ouais. n'y euh, a pas besoin de dire on est contre le système, c'est ça J'exagère, mais bon. Quand même un peu l'idée. Euh, ça n'empêche que le marché du travail français reste attaché au diplôme. Donc, on est sur des formations qui sont vraiment sur des compétences. Euh, et puis, on a déposé euh, des diplômes. Donc, on a enfin, des, diplômes. des diplômes du ministère du travail, euh, ouais, des, des titres de pas des diplômes ouais. de l'éducation nationale. Et donc, on en a un niveau Bac plus 2. On en a, on en a des un niveau Bac plus 3, Bac plus 4. Et puis, un niveau Bac plus, 5. Euh, on, est, on va déborder un petit peu, parce qu'on a commencé un peu plus tard. Euh, une, il y a une question de Geoffrey, euh, et en vrai, on l'a souvent dans les lives. Euh, ouais. C'est que les formations, elles ne résolvent pas forcément l'expérience professionnelle. Et, euh, enfin, elles ne donnent pas forcément d'expérience professionnelle. Et euh, Geoffrey, il parle de stage, mais est-ce que euh, l'apprentissage ou l'alternance, c'est quelque chose que vous faites de plus en plus Est-ce que tu penses c'est une solution euh, au, au creux qu'il peut y avoir, au manque d'expérience qui peut euh, manquer pour rendre les gens parfaitement employables alors, on fait de l'alternance depuis deux ans. Mm -hmm. Ça marche bien, ça permet effectivement d'avoir de, de l'expérience professionnelle et de d'augmenter en compétences. Euh, là, je que je suis un peu moins à l'aise pour répondre parce que nous, on avait l'habitude de faire rentrer en alternance jusqu'à 45, 45 ans. Euh, c'est vrai que les, les, la loi a un petit peu changé les décrets et donc euh, maintenant l'apprentissage c'est vraiment ce qui est mis en avant euh, qui favorise les gens de, de moins de 3%, très honnêtement, euh, financièrement. Mais oui, je pense que c'est une bonne solution. Ce qu'on conseille, c'est que toute personne qui a déjà un peu d'expérience professionnelle, elle aille d'abord sur une formation très courte pour euh, acquérir très vite des compétences et ensuite seulement qu'elle aille sur de l'alternance. Mm -hmm. Euh, alors que des gens plus jeunes, ils peuvent rentrer directement sur l'alternance. On a vraiment beaucoup de questions et on ne va pas pouvoir toutes les prendre. Euh, mais je suis Il hein. y, y a Xavier de la 3 wa qui a partagé un lien vers les témoignages qu'il y a sur votre site web de votre alumni et c'est vraiment chouette. il ouais, euh... est responsable à Marseille. Ouais. Ah, il s'est présenté en arrivant. Euh, Mathieu Fouché posait une question super intéressante et peut-être que l'intervenant d'après répondra. On fait la transition ouais. sur le de... téléportoir Ouais, carrément. Bah, écoute, un grand merci Valérie. C'était super cool. C'était vraiment hyper cool. Je merci que... à tous et puis à bah, tout à l'heure pour euh, les questions. Ça marche. À bientôt. Oui. Ciao. Hop.